Bonjour. Bonjour. Bonjour Alex. Explique-nous tes problèmes d'alcoolisme. <rire> Alors l'alcool c'est bon, donc il faut en boire. Voilà. Mais avec modération. Donc. Alors aujourd'hui on va monter un PC qui est le PC de l'association que nous avons commandé euh, en pièces détachées sur Internet. Donc en premier euh, le boîtier du PC. Vous pouvez voir ici. Ah oui, il y en a qui, alors, rien à foutre. Et, et, et, voilà. Ça et, euh, et donc voilà, donc ça c'est le boîtier. Ça là on va mettre tous les composants à la fin. Euh, le composant principal, le processeur. Il est vrai qu'il y a le présentateur de yep. t donc ici dans la boîte. Euh, si la boîte est aussi grosse, c'est parce que dedans, on va le voir après, il y a un vent Je vous les composants après. Donc le processeur, c'est ce qui va faire les calculs dans l'ordi. Le disque dur. Encore emballé, euh, bah, qui va contenir euh, toutes les données de l'ordinateur. L'alimentation ici, qui va servir à délivrer euh, la puissance à tous les composants. Voilà, donc vous pouvez voir ici avec différents connecteurs en bas. Une barrette de RAM qui va servir de mémoire vive. Une barrette de 4 Go. Et puis enfin, donc, la carte mère qui va servir à brancher tous les composants euh, et qui sera fixée dans le boîtier. Donc, on va commencer par cette carte mère. Je vais faire un petit peu le boîtier. Et donc, dans cette carte mère, qu'est-ce qu'on peut trouver Deux câbles SATA. On va ouvrir, donc, le SATA, c'est ce qui va servir à connecter euh, la carte mère avec les disques durs donc, comme on n'a qu'un disque dur on se servira d'un seul câble SATA voilà donc ça c'est peut-être là grosso modo je sais pas si vous pouvez bien voir il ouais, n'y a pas d'autofocus sur la caméra je pense donc voilà c'est une petite barrette avec au bout une petite encoche donc euh, il faut savoir qu'en SATA il y a deux normes euh, ça c'est du SATA 3 donc c'est la dernière norme un CD que ne n'utilisera pas comme tous les CD <rire> Le quick InStation guide qui est, vous pouvez le voir, qui ne sert à rien. Mais si en fait, alors ici, ici, là, la seule chose intéressante là-dedans, c'est ça, c'est-à-dire le schéma de branchement des pins pour tout ce qui va être branchement avec les... le boîtier, c'est-à-dire euh... avec les boutons que vous pouvez voir ici, donc bouton d'alimentation, port USB, port audio port usb 3 et bouton de reset ici. donc là, il va falloir le brancher à la carte mère et donc, euh, et donc voilà donc ici on a le schéma de branchement de tout ce qui va être sur le boîtier et enfin toute autre chose, la carte mère qu'on va sortir hop, comme ça donc voilà, c'est donc une, une petite carte mère et le format micro ATX. Donc c'est le, le plus petit format. Au-dessus il y a le format ATX standard et puis le format EATX, notamment pour les boîtiers, pour les très grands boîtiers. Donc voilà. Deux ports de RAM, DDR3, avec des petits, des petits, des petits boutons ici qui vont permettre de mettre et d'enlever les barrettes de RAM. Euh, un port PCI Express qui sert à brancher euh, les cartes graphiques dédiées. Aujourd'hui on n'a pas de carte graphique mais euh, c'est ici qu'on la branche. Ah si, en fait on a une carte graphique. Euh, une petite... On refera tous les doublages après, c'est pas grave. Donc voilà, euh, un port PCI qui est beaucoup plus petit, vous pouvez voir, qui va servir à brancher... Euh, bah rien ici en fait. Ah si, une petite carte réseau, non non, euh, celle-là non. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et donc ici euh, ce que vous pouvez voir généralement tout au milieu de la carte mère c'est le socket qui va servir à contenir le processeur Donc avec un petit levier il s'ouvre comme ça Et vous pouvez voir ici plein de petites pins qui servent à mettre bah, le, le processeur Donc voilà, on va poser ça ici Et puis enfin un petit panneau arrière pour, la, pour le boîtier généralement Sur certains boîtiers c'est pas utile Là on va s'en servir donc voici pour la carte mère. Donc la carte mère, c'est là où on va brancher tous les, tous les composants. Donc euh, le processeur. Alors le processeur, on va l'ouvrir. Donc on a un manuel d'installation qui ne va pas vraiment nous servir. Ici, donc le ventirad, c'est-à-dire le radiateur plus le ventilateur avec déjà appliqué des bandes de pâte thermique donc on va pas avoir besoin de les mettre c'est ce qui va permettre de bien connecter euh, le radiateur au processeur pour que le refroidissement soit optimal et donc le processeur qui est caché dans cette petite boîte ici voilà, donc voilà ça c'est le processeur c'est ce qui coûte euh, le plus cher dans l'ordi on va dire ouais, c'est un tout petit truc comme ça avec, vous pouvez le voir, les petits pins, je ne sais pas si on voit bien, les petits pins qui servent à mettre sur la carte mère. Bon, le disque dur, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc un disque dur, hein, tout banal, avec ici... Deux connecteurs, un connecteur d'alimentation, un connecteur de données. Un connecteur d'alimentation, pardon, un connecteur de données. Et, euh, et voilà, un yes, disque dur. C'est comme une grosse boîte. Ah oui. Donc la carte graphique ici, euh, qui nous a été prêtée par Jean, parce qu'on n'a pas encore reçu euh, celle du PC. Donc euh, voilà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'elle a pas de ventilateur. Donc c'est un refroidissement passif. Donc, il y a juste un gros radiateur qui va permettre une dissipation de la, de la chaleur. Pas d'alimentation euh, PCIe au dos. Donc, euh, donc voilà, on n'aura pas besoin de la brancher directement sur l'alimentation. Toute l'alimentation se fait par le port PCI. PCI express. Ouais, express, effectivement. Euh, au dos, vous pouvez voir un connecteur VGA, un connecteur DVI, et ça, je ne sais jamais ce que c'est, un, connecteur... ah, si, un connecteur HDMI pour le coup. Donc voilà, euh... la barrette de RAM, ici, vous savez, on monte un PC, est-ce que vous voulez venir voir un petit peu C'est assez, ouais, assez duré, bien, ça, ça. Ouais. Ouais. il y a un peu place pour mettre des canapes? <rire> J'ai deux le à débarrasser, bon, il encore. En... Nice. Donc euh, la barrette de RAM, vous pouvez voir qu'elle a euh, un espèce de petit manteau en métal, là. Euh, pour la protéger et puis qui va servir aussi à bien dissiper la chaleur et puis euh, le connecteur, le connecteur ici DDR3, qu'on remarque à la position de l'encoche qui est ici. Euh, donc voilà. Parfait. Pierre-Henri le bien aimable, euh, sorti la sortie l'im, Donc la lime, c'est le, le gros paquet un petit peu de l'ordi. Euh, donc on va essayer d'ouvrir ça. Donc, voilà c'est pas très joli. Euh, Cet lime en l'occurrence c'est un peu gris, euh, pas très joli. Mais voilà donc euh, le connecteur à l'extérieur pour brancher le câble d'alimentation, un bouton en off. Et ici, bah, toute une grosse paire de fils qui va servir à connecter euh, tous, les, tous les composants pour leur donner tous de l'énergie. Alors, je vais desserrer ça et on va regarder les différents composants qu'il y a. Hop. Donc, au niveau, au niveau des connecteurs, pardon, pas des composants d'ailleurs. Donc, on a le plus gros, celui-là. Euh, je ne me rappelle plus exactement le nombre de pins. 24, 4. 24, voilà, ouais, c est, c est ouais, donc c'est 20 plus 4 du coup, il ouais, s'est marqué dessus en plus, et donc c'est ce qui va servir à connecter directement sur la carte mère. Euh, donc ça c'est 6 pin, donc c'est un PCIe, pour brancher sur les cartes graphiques et sur les autres périphériques qui se branchent sur les porte PCI Express. Euh, ça c'est un connecteur tout plat, donc c'est un connecteur SATA qui va servir à brancher sur le disque dur. Euh, le 2x4, c'est pour brancher sur le processeur, pour donner la puissance au processeur. Ouais, eu, il y en a où il y a, 4 ouais. il y a des, des 1x4 aussi. Euh, les 4 tout petits ports comme ça, c'est euh, pour les euh, lecteurs de disquettes et les ventilateurs. Ouais, ouais. Des tout petits 1x4. Et enfin, voilà, ceux-là, les plus connus, les molex, qui ont donc une petite forme. Euh, ils ont deux côtés bien droits, ici en bas. De deux angles, et puis deux, deux angles un petit peu plus ronds, voilà. Lecteur DVD, CD... Ouais, tout ce qui est lecteur CD, certains disques durs... Puis, les disques durs, les disques durs IDE... Dur, dur. si ouais, les cartes aussi, il y a encore des cartes Enfin voilà, donc ils servent un peu... Euh, Mais c'est pour, surtout pour, pour, les disques, pour les lecteurs de, de DVD, aujourd'hui, les... Non, ils sont tous certains. Voilà, donc on a présenté tous les composants. Euh, Est-ce qu'il y a des questions déjà un petit peu... <coughs> Très bien, et eh bien on va on va commencer à monter euh, tout ça du coup. Ça montre pas un peu de lumière par ah exemple euh, ouais. Je sais pas, on essayer de mettre de la lumière. Là, de l'autre côté. Je sais pas si ça va changer vraiment quelque chose. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Déjà pour nous. Là. Ouais, on va bien. Je vais le brancher là pour le webcam ou ouais. pas euh, bah, On a mmh. commencé à streamer donc. Euh, je sais pas, c'est mmh. vas. Mmh. Donc du coup on va commencer, euh, et avant de, de s'occuper du boîtier, on va mettre euh, les, comp les petits composants, euh, ceux qui prennent pas trop de place, genre le processeur, sur la carte mère. Donc ça c'est un petit peu l'opération délicate on va dire, enfin pour l'instant le processeur pas trop, mais ça va être surtout au niveau de l'application du radiateur, parce qu'en fait ici il y a des petites, un pad thermique ça s'appelle, et euh, donc des petites bandes de pâte thermique et euh, bah il faut le faire en un coup parce que sinon ça en fout partout c'est un peu dégueu et puis là, au final ça refroidit pas bien donc voilà alors on va déballer ça. le petit processeur si bien bien. voilà vous voyez à quel point c'est vraiment tout petit et donc bah, on va le mettre, pour faut pas se tromper de sens donc on regarde bien euh, où sont les encoches. Donc là, j'ai le 4 ici, ça être le 4 ici et le 3 ici. Ouais, donc il se met dans ce sens-là. Voilà, normalement, ça rentre pile poil. Euh, il faut enlever ça, si je ne m'abuse. Voilà, le petit capot qui servait juste à protéger le socket. Et ensuite je voilà. vais l'approcher un petit peu pour qu'on voit donc là le socket on met le processeur par dessus normalement ça rentre pile poil il y a pile poil les bonnes encoches une petite encoche ici une petite encoche ici on remet le... ce qui va servir à tenir le processeur en place il faut bien le mettre sous la vis qui est ici Ouais, il y, y a plusieurs systèmes. Et donc après, on rabat le petit levier pour que le processeur soit bien en place. Voilà, là, il ne doit pas bouger. Voilà, on vérifie. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va mettre aussi la barrette de RAM. Tant on y... est, c'est pas le très. Le radiateur aussi, ça va être bien si je n'aime pas les vis. Pas Et le radiateur, il vaut mieux le mettre avant si je n'aime pas les vis. Ouais, faire attention pour les, pour les câbles. Effectivement, on va... Ouais. on va mettre le radiateur. Mmh. Mmh. Oui, il n'est pas très grand donc... Euh... Donc, euh, avant de mettre le radiateur, on pense bien à enlever le petit câble du ventilateur qui normalement fait le tour. Euh... Ouais. Mieux de l'enlever puis après refaire un tour. Euh, donc, comment, comment se fixe un radiateur Vous pouvez voir, donc ça dépend des radiateurs, encore une fois, mais là, le système un petit peu classique sur la majorité des, des radiateurs, c'est quatre petits, euh, petits pistons. Deux fois c'est des vis et qui vont servir à se fixer et à tourner pour le fixer en place. Qu'est-ce qu'il y a Quand tu leur as fixé, tu retournes la carte de c'est plus Tu vas voir le ça c'est bon. Donc, donc on va essayer de mettre ça bien. Normalement, il, il y a pas de pas que que sens. Non. Non, non. Il y a pas de sens. Non. Non. Non. Le seul intérêt, c'est de essayer de mettre le cordon de plus de, de, de façon à éviter d'avoir du câble qui traîne partout. Tac. Tac. tac, tac, voilà, c'est bien en place et normalement on appuie. C'est ouais, le moment délicat, on va dire, l'application du radiateur. Et normalement, on retourne les petits pistons, les quatre côtés, hop, comme ça. Et voilà. Normalement, c'est bien fixé. Vous voyez que je peux le tenir par le radiateur. Ouais, bon. dans le de la carte mère. Voilà. Vous voyez que c'est bien fixé, ça, ça ne tombe pas. Donc voilà. Et vous voyez que chaque petit piston ici est bien fixé. Donc voilà. Euh, on va mettre la barrette de rame. Euh, pour mettre la barrette de ram, on repère juste où est l'encoche. Là, vous voyez qu'elle est ici. Hop, ici. Donc. D'abord, on ouvre le port, hop. on applique la barrette de ram, et on appuie tout simplement sur la barrette et ça va refermer les encoches. Regardez, euh, c'est difficile de prendre le bon angle en fait. Regardez là, hop, si je fais ça, voilà, vous voyez que c'est rabattu d'elle-même. Et de, de l'autre côté, pareil, hop, et voilà. Une fois que les deux encoches sont bien rabattues, c'est bien mis. Ne cherchez pas à fermer vous-même l'encoche. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'il faut forcer jusqu'à ce que ça Donc voilà. Euh... On va mettre... Euh, non, je propose qu'on installe la lime. Euh, la lime dans le boîtier et puis après on ira fixer la carte mère dans ce boîtier. Ah. Voilà, voilà. on va faire un petit peu de place parce qu'un boîtier, c'est assez volumineux. On va coucher le boîtier, euh, on ne va pas le coucher en fait parce qu'on va enlever les deux côtés du boîtier Donc ici comment l'enlever À l'arrière on a un système ici donc avec des vis à main C'est à dire des vis que vous pouvez visser en fait c'est des cruciformes Et puis sur le, sur le côté, sur le pas de vis, ce sont des, petits, des, des petites stris qui vous permettre de les desserrer à la main Donc on dessert. Hop, voilà Une 2, 3 et 4. Voilà, donc maintenant il suffit de tirer. Le premier truc qu'on va mettre ici. Le deuxième qu'on va mettre ici. Donc ce qu'on peut remarquer c'est qu'ici on a une petite grille sur le boîtier. Avec, euh, je ne sais pas si on voit bien, avec des petites. Euh, voilà, là, parfait. Là. Avec des, des, petits, euh, des petits pas de vis ici qui vont permettre par exemple de visser un, un ventilateur ici sur le côté du boîtier pour euh, augmenter la ventilation. Voilà. Alors, l'intérieur du boîtier. Donc, il euh, bon, y, y a déjà quelques trucs. On va enlever ça. Hop. Un petit truc à détacher. Donc ça, ça va être le manuel du boîtier avec plein de petites vis et euh, ce qui semble être aucune idée. C'est bon. le faiseur C'est euh, ouais. qui... quoi Deux heures de Ah, d'accord. Donc on ne mettra c'est si carte mère qui Voilà, donc, petit sachet, hop. Si ta carte voilà, ici, toutes les petites voir. vis pour tout fixer dans le boîtier. Et puis ici, donc, ce qui semble être, selon mes collègues, hein, le buzzer de la carte mère, donc qui va servir à faire du, des, petits, des petits bruits quand il y a un problème, généralement. Ouais, effectivement, c'est marqué speaker dessus. Qui vont permettre, en fait, à la carte mère de, de faire ces signaux euh, d'allumage, d'extinction et d'erreur, en fait, parce qu'il y a des cartes mères qui qui ont un certain cause de buzz en fait c'est ce mettre émettre 3 bips après le rallumage en fait et les trois bips veulent dire que là, la cartographie est morte ou autre chose voilà. ouais, donc hop on, on enlève tous les petits... Bon, on pense bien à les garder ça parce que ça peut servir de serre-câble si on a des câbles en trop notamment sur Alim euh, donc là on a un petit port 3 pins et un, ce qu'on va appeler un demi molex sert donc à brancher le ventilateur qui est donc à l'arrière du boîtier. Ici. Et là, on a une grosse tripotée de fil, on verra après. Là, un petit, un petit connecteur, euh, c'est la LED du disque dur, donc généralement c'est marqué dessus hein. la HDD LED, donc Hard, hard, hard Disk Drive LED. Là, on a encore un petit truc euh, qui est exactement le même que le ventilo arrière, c'est pour le ventilo avant. On va le détacher aussi. Voilà. Donc, On commence à sortir tous les fils pour faire un maximum de place. Et donc ici, ça va être tous les câbles qui sont reliés à l'avant du boîtier. Euh donc ici, ouais, un connecteur USB 3, ici on va avoir l'audio HD et AC97, ce sont donc deux normes spécifiques, ici un connecteur euh, qui ressemble à du Molex avec seulement deux ports, ici un connecteur USB, et, la et ici voilà, le, donc Power SW et Reset SW qui sont donc euh, le bouton d'allumage de l'ordi et le bouton de reset de l'ordi voilà, on va, on va mettre tout ça sur le côté pour l'instant on ne s'en pas après donc le premier truc à faire on va installer l'alimentation dans le boîtier donc euh, dans les boîtiers, deux possibilités soit l'alimentation se trouve en haut du boîtier ici, donc on a, on a une grosse ouverture Soit l'alimentation, des fois, se trouve en bas du boîtier. Donc là, pour nous, actuellement, c'est en haut. Et donc tous les boîtiers, on va dire, pas très haut de gamme, c'est en haut. De toute façon. Voilà. Donc a aussi, ils sont devant. Ouais, c'est Donc maintenant, il va falloir trouver deux vis adéquates. Euh, sachant qu'on a plusieurs types de vis, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a donc, voilà. Euh, déjà on peut voir des, des vis spéciales qui sont celles-là qui sont en fait pas vraiment des vis, donc d'un côté on a une vis et de l'autre on a un pas de vis et donc on peut voir que en fait, euh, cette vis va servir pour surélever la carte mère par rapport au boîtier histoire qu'on ait un peu d'aération et que la carte mère soit posée à même le boîtier ce qui l'endommagerait euh, à très court terme, on va dire. Donc, voilà, donc celles-là, on les réserve. Hop, hop. Un MAC 3. Bon, apparemment, on en que 3, je ne sais pas pourquoi. C'est une erreur de matériel dans le, dans le package. Et après, parmi les autres vis, on a deux types de vis. Qui sont donc des vis euh, comme ça, on ne voit pas grand chose euh, sur la caméra. Euh, ah, par contre ouais, Il n'y en a que trois. Voilà. Donc des, des vis euh, dans de main gauche ici qui sont rondes. Des. Les, pièces de cartes, de cartes, les vis de carton. Oui, il y en a que 3, effectivement, oui, j'ai les une parce qu'il y en a déjà de fixées dans le boîtier. Elles sont considérées comme pièces d'orchestre. Et ici, euh, donc des vis avec un relief un peu plus dur. En fait, après, on a trois types de vis. La, la vis PCU vis de plaque arrière donc, qui a, qui a ouais. donc dis-nous alors dis-nous Jean toi qui est le maître du manuel euh, dis-nous euh, ce qu'il va falloir pour visser l'alimentation la, donc on a deux types de vis ah, on va prendre celui-là en fait voilà donc les vis avec un relief un peu plus dur c'est-à-dire ceux pour la plaque arrière en gros voilà hop donc on va aligner l'alimentation avec le boîtier le choix et puis donc dans un premier temps, on va, je ouais, pas trop cacher. Bon, je ne peux pas vous lever et vous le mettre bien dans la caméra. On va visser. Alors avant de, attends, attends, avant de, de, de complètement visser, on va d'abord mettre les quatre euh, vis de manière superficielle pour bien vérifier que tout est tout est bien en face. Voilà, hop, la quatrième que j'en vais nous mettre, et enfin la dernière vis. Ah, tu vois pas mieux non. Voilà. Tu peux me le un peu en hauteur Ouais, si tu veux. Ouais, bon. Parfait. Ouais. Bon, si on n'a pas trop de malchance, normalement tout rentre bien. Ça peut arriver qu'il y ait des vis qui soient pas en face. On force un peu et euh, le boîtier s'adaptera. <rire> Je ne cache pas qu'il n'y a pas trop de solution. Donc voilà. Ouais, C'est voilà. ça, vous rachetez un boîtier non. Ouais. Les vis, c'est voilà. Voilà. bon. Bon, une fois que les vis sont bien fixées tout simplement on va essayer de lever le boîtier, et voilà. On voit que la lime tient bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hein, bien, il n'y a pas de jeu, ça bouge pas, on essaie de la bouger, ça ne bouge pas du tout. Ça bouge un petit peu en hauteur, mais c'est normal. C'est parce que toutes les vis sont là, donc forcément, si vous appuyez ici, euh, bah, ça, va, ça va descendre un petit peu, ça va un peu plier le boîtier. Donc, mais bon, ce pas quelque chose que vous faites tous les jours, normalement. Donc voilà, on va recoucher le boîtier. Et puis, euh, on va insérer... Alors, d'abord, il faut bien vérifier, parce qu'en fait... Suivant la taille du boîtier de la carte mère et les disques durs, euh, il faut d'abord soit insérer le le, la carte mère, soit insérer le disque dur. Donc ici, on voit que le, le disque dur rentre bien, il n'y a pas de souci. Normalement, donc, on va pouvoir insérer le disque dur et la carte mère rentrera très bien après. Et des fois, les dans les boîtiers un peu plus petits, euh, il faut, faudra faire attention à l'ordre, parce que bah, si vous avez le disque dur qui dépasse comme ça, euh, vous ne pourrez plus insérer la carte mère donc il faut faire attention ou alors bon, après il faut démonter le disque dur pour, euh, pour remettre la carte mère donc en ce qui concerne le disque dur donc on va avoir besoin de vis ici c'est des vis euh, donc, gros coup, ça doit être maintenant les autres du coup non, puisque ça ne branche pas sur le alors il faut regarder c'est des vis c'est la tête hexagonale donc, euh... alors comment on se mettre les disques là dedans Jean, t'as le. As ouais. notice du boîtier pour... ouais. Dans quel sens tu les mets Dans un connecteur SATA euh, vers l'intérieur du boîtier. Ouais, Donc c'est bon. Merci Venom. C'est ça. Alors.. T'as la cage qui est en bas. Hop, soit, soit, ça. Du... soit tu le mets sur le côté. Ouais. Soit tu le mets en, en bas et mais en bas mec Ok, euh, en bas c'est pour les, les, les, les 2.5 non, non Non ah, non, écoute-moi, écoute, moi, écoute ouais. Alors en fait sur le boîtier là on a deux slots à 2.5 qui sont en bas En fait ici sur la tranche vous pouvez soit mettre un, un 2.5 soit un 3.5 Là c'est des slots 3.5 Donc en fait, là, là, donc, oui. en fait donc, euh, ce qu'il faut savoir sur les disques durs C'est qu'ils peuvent être de plusieurs tailles Donc il y, y a deux tailles qui sont on va dire très très standard Qui sont 2, 2, 2 pouces 5 et 3 pouces 5 euh, et qui vont donc euh, bah avoir des, des on dirait, ils vont se mettre à des endroits différents dans votre boîtier. Les 2.5 c'est les disques dur SSD, les... enfin, Alors, euh, portable, ouais, donc, ouais, Généralement, portable. généralement sur les tours, les 2.5 sont les disques durs, les SSD. Et, voilà, on va prendre les vis voilà. avec un relief un peu plus dur, et puis on va visser ça. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai qu'une vis sur ce côté. Les grosses. Les, les grosses vis Il ne faut pas Je pense que c'est les autres Ah oui, non, c'est ça, écrit Alors, alors encore, il faut bien euh, hein. dix Ceux qui sont complètement blancs Ah, celles qui sont complètement blancs Ah, bah, on a plusieurs petites vis, celle-là un y en plus que ça Ah, je pense que c'est celle-là hein. Non, celle-là, c'est celle-là ah, Donc on a normalement douze vis, alors je sais, pas où, je sais pas où ils ont mis Alors du coup, ils ont, ils ont tous mis des vis comme ça Donc du coup, tu utilises des vis comme ça Ah oui, voilà, celles-là, elles, elles sont plus plates là. Donc, euh, il faut avoir trouvé le bon type de vis, donc on visse. Vous pouvez voir que, alors je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, euh, donc ici j'ai un seul pas de vis de ce côté, du coup l'autre pas de vis va être de l'autre côté. Donc il va falloir retourner le boîtier pour aller visser la deuxième vis. C'est trop petit ça. Ouais. Alors. Un petit peu caché. Non, mais... Faites attention en reposant, On reprend. une vis similaire. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué de visser de ce côté généralement. tenir le disque dur un petit peu pour pouvoir glisser correctement. Hop, on va encore visser un petit peu. Malheureusement le tournevis n'est pas adéquat. On m'annonce que c'est Jean qui l'a amené. Je pourrais y le revendre je pense. C'est pour le vélo. Donc euh... <rire> ouais, les sport. Plus plus avez... PC ils sont là, ils sont tout petits là, ils sont bâtés, là, tu vois. Ah, bah voilà, j'avais ça à côté. Ah, donc ça va être beaucoup plus facile. Ah, quoique il est un peu trop petit. Bah voilà. Ah, non, ça passe. Ça passe. <rire> un peu trop petit, ça passe. Hop. Là, cool. Donc voilà, on vise bien des deux côtés ouais. pour être sûr que le disque dur soit bien fixé. Oui. Mieux il est fixé, plus longtemps il va tenir. Parce que en fait euh, ce qui détruit un, un disque dur on va dire c'est les, les mauvaises vibrations. Et donc s'il est bien fixé normalement, voilà, vous bougez un peu, ça bouge pas, c'est que c'est bien. Bon maintenant on va insérer la carte mère dans le boîtier. Donc on fait de la place avec tous les fils. On en vous entend euh, Pierre-Henri. Des Rigoler des à, à l'idée du, du bruit, insertion. <rire> c'est drôle, hein? Ouais, c'est On va coucher la carte. Donc, on va prendre. ça derrière. Euh. Avant? Ouais. Donc. Faire des... alors, évidemment, il n'y a pas d'ouverture facile. Donc, on va mettre le petit capot arrière du boîtier. Qui va se placer ici. Euh, donc euh, les ports audio en bas normalement et les ports souris et clavier qui sont en aussi, vous pouvez le voir avec un petit signe, en haut. Donc, fixe bien tout ça. Donc, peu... Des fois c'est un petit peu dur à fixer parce que. Donc ça c'est fourni par le constructeur de la carte mère et le boîtier il est fourni par le constructeur du boîtier évidemment. Donc des fois ça rentre pas très bien mais ici on a de la chance ça rentre plutôt bien. Voilà, on va mettre la carte mère maintenant. Donc euh, barrette de rame à droite et le port euh, PCIE en bas en enlevant toute étiquette se trouvant à l'arrière. La colle et la chaleur, généralement, ça va pas très bien l'ensemble. Voilà, on a encore des petits brins de colle, on essaie de, de faire ça proprement. Et donc maintenant, on va placer la carte mère. Et alors, ce qu'il faut repérer, on va placer la carte mère. C'est les petits euh, trous qui correspondent aux vis qui se trouvent ici. Ici. Voilà. Ici. Et ici. D'ailleurs... Euh, on en a 6 euh, pour s'adapter en fait un petit peu à tous les boîtiers. Donc, as vérifié, as vu, bien lié Je peux Les petits trucs qui sont avec la carte bien, ils sont bien passés en tout. Oui. Donc voilà, on va essayer que ça colle bien. Donc, normalement tous les connecteurs rentrent sur le capot arrière. Hop. On n'hésite pas à forcer un petit peu s'il y a besoin. Et voilà. Une fois que c'est bien mis, on va pouvoir visser. visser. Euh, quelles sont les vis qu'il faut utiliser, mon cher Jean Normalement, elles sont utilisés par le. Non, c est c est tout plate. Alors, on va regarder. Donc là, non, celle-là. Il faut regarder sur les trucs de vis. Donc on a vis carte ouais, mère. Ouais. Donc, fixez-la à l'aide des bon, vis pour... et des rondelles de la carte mère. Normalement, la carte mère doit toujours te passer les vis. Est... Elle t'a passé alors dans le boîtier de la carte mère il me semble qu'on avait rien Rien de... Non, non c'est pas là, c'est pas là Euh, elle est où C'est euh... vide Non, on avait rien dans, la... dans le boîtier de la carte mère On va prendre les, les, les vis euh... Donc on va prendre un... les vis avec euh, un côté plat euh... Voilà test, hein. Donc ici, ouais, alors, ouais, le problème ouais. c'est que bon, la, la caméra n'a pas une assez bonne définition La caméra merde Ouais. tu mm -hmm. prends la mienne Je, Je doute qu'on se a... qu serait mieux sorti bon. voilà. Je vais vous le montrer, mais donc en fait, euh, avant d'arriver sur la vis, on a une petite rondelle plate intégrée à la vis qui va permettre de ne pas endommager la carte. Voilà. Donc maintenant il faut placer les vis. <rire> Hop, on va les placer sur les tas de vis. les servir bien sur la carte mère j'avais dit il y a un <'en> peu plus il y a j'ai pris un j'ai pris une Cas. Il est moins le 4. Donc bah, ça tombe bien. On a bientôt fini. Il reste plus que.. Une fois qu'on a mis les. Une fois qu'on aura connecté le tout, il ne restera plus qu'à brancher les fils. Et vous allez voir que c'est plutôt simple. Si vous, avez... si vous avez déjà joué au Lego dans votre vie, bah, les fils c'est un peu pareil. Hein. Ouais. C'est la dernière vis. Quand on a des gros doigts comme moi, c'est assez difficile à mettre. Oui. 3 euh... vais... Voilà. C'est je... un tournoi <rire> <'est trop> petit, <rire> est légèrement sauf, non non c'est juste trop que les, par les, -vis. Voilà, exactement, les les vis sont trop grosses normalement il est fait pour des micro vis ouais. Alors, après, il chope les micro vis mais il chope pas les grosses vis de papa quoi. voilà on va mettre la dernière grosse vis de papa comme dit Jean dans le boîtier Hop, on vis. et donc voilà bon la carte mère est bien fixée on essaie de la bouger un peu on voit que ça bouge pas c'est parfait euh, au niveau de la carte mère, euh, bon, je n'avais pas présenté tous les ports exactement. Euh, vous allez voir qu'on a le port d'alimentation ici. Voilà. Euh, ici, on a donc, un port PCI Express. Euh, ici, on a une, une pile qui va donc servir, euh, lorsque le PC est éteint, à se rappeler de certaines informations qui sont cruciales pour l'ordinateur. Par exemple, l'heure, enfin, la date, et puis euh, le, le mot de passe du BIOS par exemple voilà, ça s'appelle la pile Cmos. Donc, on va maintenant brancher euh, d'abord les, les connecteurs du boîtier. Donc ça, il faut bien se référer au manuel de la carte mère qui est ici. Donc alors, sur le manuel, on peut voir qu'on a deux petites, euh, deux petites séries de pins comme ça, qu'on peut retrouver normalement sur la carte mère voilà qui sont notés donc généralement on peut les trouver assez facilement parce que sur les 8 pins présents euh, il en manque une généralement à certains endroits donc on peut les identifier assez facilement euh, donc là par exemple il manque la première et là il manque celle qui est au coin Okay, donc ça doit être celui-là, celui, -là. celui -là est trop grand, non, je vois pas. Bon, enfin en tout cas, ce qu'on peut brancher, c'est euh, déjà celui de celui de l'allumage, voilà, qui se branche donc. Alors attendez, on va les prendre dans l'ordre, donc celui-là. Ouais, c'est pour au fond de panel c'est ça, donc ça ça doit être le JFP1 qui est ici C'est bizarre parce que j'ai pas celui à 4 ce Tu vois on Donc euh, alors, le speaker on, va on a eu le buzzer là il n'y a pas qui est où le buzzer on va pouvoir le mettre. Le buzzer t'en fout, il n'y a pas de sens positif. On a quatre. Le problème c'est ne se branche que sur deux trucs et là on a quatre trucs. Ah, speaker buzzer donc c'est la même chose, mmh. parfait. Donc euh, Il n'y la carte -mère, vraiment euh, Sortez-moi le boîtier, les gars. Oui La carte mère, -mère. Voilà, voilà a... chef. quest ce qu'il y a Il un... n'y ah, a pas le, le plan Ah, c'est dommage. Bon, là, c'est assez mal fait. Le manuel n'est pas ouais. très bien fait. Euh, parce que en fait, oui, ils nous oui, présentent de oui, port, oui. ils ne nous disent pas exactement où, où ils sont placés sur la carte mère. C'est donc c'est JFP1, JFP2, donc le JFP1 il est bien là, le JFP2, c'est un as un qui est bizarre sur le côté, là. Ouais, en fait le JFP2 est séparé en deux, c'est assez embêtant, je peux bien vous l'avouer. Oui. Donc... Ça c'est un truc qui était bien avec les défis, tu penchais sur un truc à côté et après tu mettais... Voilà, le JFP2 avec le 4 ports, et donc qu'est-ce qu'on branche sur le JFP2 4 ports Le speaker, ah, le speaker, elle est LED. Donc là, on va pas pouvoir tout brancher, j'en ai bien peur. Donc le plus, donc, on va le brancher comme ça. Voilà. Et donc sur le JFP1, on va brancher... Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Le power switch et le reset switch. Donc, ils sont en bas. Donc, en premier, le power... Alors, en premier, le power LED. Power LED puis power switch. Hum. Euh, oui, le power LED. Oh. HDD LED. Oh, on n'a pas de on n'a pas de power led, c'est un peu dommage donc on va, alors HDD LED se branche tout en bas non, tout à avec le plus Je tout en bas d'en bas c'est comme ça voilà ouais, donc là il faut vraiment juste regarder le schéma et puis brancher après on a le reset switch qui est ici avec le plus en haut Bon, évidemment, c'est pas indiqué sur non le mais truc c'est le, le bleu. ]atif. Le blanc, c'est le moins et le bleu, c'est le plus. Mais sur les, les boutons, c'est en fait. Et voilà. Euh, sur le dernier port, il est réservé, on n'y touche pas. Le. Euh, Hop. Qu est Ce qui restait, voilà. Celui-là. Le power. On va brancher. En face. Du reset switch avec donc le plus en bas, donc inversé par rapport à l'autre. Tac, voilà. Euh, ensuite, on va voir l'HD audio. Donc, on cherche le port audio qui doit donc être donc être bien je ne sais pas, on cherche audio sur, le, sur la carte mère donc on a 6 fans, audio 1 mais il n'y a pas de port donc c'est les connecteurs. donc il doit être en bas où on a j 1 donc ça doit être ça, on va brancher le HD audio dessus euh. donc comme ça bien faire attention, généralement sur tous les ports, on a un pin qui n'est pas présent qui nous aide à connaître le sens de branchement de nos connecteurs. Voilà, c'est bien branché. Donc, voilà pour l'audio. Qu'est-ce qu'il nous reste à brancher Un connecteur USB. On va brancher sur le port JUSB1. OK. Un connecteur USB 3 qu'on va pas pouvoir brancher parce qu'on n'a pas de connecteur USB 3. Non, ça Oui, on n'a pas dessus la carte Ah bah si. Ça, oui, mais... Bien. Ah non. Non, mais... Elle a le port USB 3, mais pas le connecteur Oui, voilà. Elle a oui. USB 3 à l'arrière, mais pas de connecteur de carte mère USB 3. Ah, parce que ça coûte bien trop cher. Oui. Et donc voilà, et puis oui, les ventilos donc qu'on va brancher sur... Euh, Alors sur le Sur le ventilo, on a hop, le CPU fan qu'on va brancher ici. Le ventilateur, comme ça. On a qu'un de molex sur le port avant. Okay. Il ouais, euh, est parti. Il est celui-là. est Il est parti. Il est il n'y a pas de Sur la carte là Il n'y a pas de connecteur Non. C'est la loose. Donc voilà. Donc, parfait. Je vous partir de là, il y a un seul. Simplement, il un seul Et voilà, on a branché tous les connecteurs du panneau avant. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux connecteurs d'alimentation. Qui sont beaucoup plus simples à brancher. Ah oui, on va mettre ça avant. le ventilateur du processeur Oui. Donc alors on va brancher le câble SATA qui va donc euh, se brancher au disque dur. Donc d'ailleurs on peut voir qu'ici il y a une partie droite et une partie coudée. Donc suivant comment on veut l'organiser. Normalement coudée pour la carte mère. Ouais, normalement coudée pour la carte mère. Ça, encore une fois ça dépend vraiment de la configuration. Donc on va le brancher sur le SATA1 de préférence. C'est plutôt comme ça non, voilà alors là en l'occurrence, bon si je le mets coudé il va dépasser, vous, vous pouvez le voir, comme ça, vers la carte mère les donc c'est pas, pas très droit. bien donc on va plutôt la faire donc la partie droite, droite, droite sur la carte mère non, là, ouais, parce, parce qu'en qu fait que la c est c est partie coudée sinon ça m'envoie le câble sur la carte mère donc c'est pas et donc la partie coudée qu'on va mettre sur le disque dur comme ça ce sera bien calé en bas donc voilà, euh, maintenant ben on va connecter donc On va commencer par le gros machin Le connecteur carte mère, le 20 plus 4 Qu'on va brancher ici Hop, Dans le bon sens, préférence Hop, voilà Un autre truc obligatoire, le connecteur CPU Donc ici on a un 2x4 voilà, et sur la carte mère, on n'a qu'un port à 4 pins, donc on va brancher uniquement le port à 4 pins. Euh, et on va le brancher dans le bon sens. Donc il faut regarder oh ben où il est le petit levier. Donc comme ça, alors est-ce qu'il y a des numéros Non, il n'y a pas de numéros. Donc on va brancher comme ça. Alors le haut. Ah, c'est plutôt oui. Tu C'est pas gros sur les SATA en fait Sur SATA3 Oui. Euh... oui. En fait il y a marqué SATA. Tous les ports sont SATA3 j'ai l'impression. Non mmh. ah non, il y a de SATA 3 et... non, SATA en, en fait, de y a deux SATA3 et deux SATA1. En fait ouais, il y a un SATA2. SATA 6 gigabits et il y a SATA1, SATA2, SATA3, SATA4. Donc on ne sait pas trop. Je vais brancher sur le SATA1, normalement il est sata 3. Il est d'abord. Voilà, c'est des trucs un peu techniques Là, normalement. Pas. Euh, il y a des soucis. Alors, ouais, okay. donc comme ça, voilà, le processeur maintenant est branché. Euh, il nous reste à brancher le disque dur avec le connecteur SATA pour l'alimentation. Donc là, encore une fois, on est guidé puisqu'on a la petite encoche du disque dur. Hop. Ici. Alors, on va enlever d'abord le connecteur donné pour que ce soit plus pratique. Voilà. Une fois que c'est bien branché, on va reconnecter voilà. le connecteur de données sur la carte mère. Non, Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a pas branché Donc, il nous reste du Molex. Il nous reste. Euh, euh, oui. C'est tout, hein. le molex, on n'a rien besoin. Là, c'est encore du SATA et là, c'est du PCIe. Le PCIe, on n'a pas besoin. Donc maintenant, on va s'occuper du dernier truc, c'est-à-dire la carte graphique. Hop. Donc là, il va falloir qu'on enlève les plateaux arrière, notamment celui-là. Euh, normalement, il ah, faut le dévisser. Ah, c'est chiant, ça. Hop. Tac, tac. Hop. On enlève la barrette arrière qui est elle aussi vissée évidemment, ça voilà, C'est les barrettes qui protègent l'intérieur du boîtier pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se mette dedans. On peut y je pensais mais... Je peux être comme elle est vissée dans le vide. C'est compliqué. Bon, vas-y, si tu veux, Jean, parce que là, la On met un... Alors, ah, un... ah, me un... ah, tu dis 14h, et donc... Vous laisse finir, Jean. La ah, pièce tu, tu me au-dessus, le CPU c'est en haut. Attends, what de faille. Dis-moi, dis-moi. Je le prends et tu le me mets là-bas. Ok, ok, attends, attends, t'as pas laissé. Non, en fait, t'as pas laissé. Ouais, faut pas là en dessous, mais il s'était en haut, de connecteur. Comment tu l'as enlevé Il manquait un truc ah, Ouais, tu t'étais gouré. Le CPU fan, il était en haut. Ah, d'accord, j'avais branché sur le 6FAM. Du coup, ah, tu peux le un... mettre en déventilateur que ça, ça passe un... sur le un... 6FAM. Ouais. Ah. Bon, il faudra faire le tour et tout. Tu Ça c'est de Bon allez, on va finir là, parce que je vois qu'il y a des gens qui vont en cours. On va brancher donc la carte graphique sur le port PCI Express. Attends, euh, mais ta petite... Ah ouais, ça fait juste la scène un peu là. Voilà. On met bien la carte graphique en face du port. Attention, la vis bloque, donc il faut que l'on passe le truc sous la vis. Ouais, ouais. Tu veux Non, dégage les petites basses. Attends, je vais juste vraiment Sous la max. Voilà. Voilà. Voilà. Il okay, faut qu'on donne un nom au PC. Thierry. <rire> Jean-Claude. Aïe. Ça va bien Aïe. Aïe. Ah, ils, co ils connaissent pas la référence. Est comme oui. dans 2-3 gars ah, C'est pas très bien. Oui. Hein. Ah. Moi, je pas trop de chance. Voilà, une fois que la gage graphique est bien connectée, eh bien on va pouvoir tout remettre dedans. Tu tous les USB branchés euh, Oui, bon, il y en avait deux, mais je pense qu'ils branchés. Donc voilà, on va rentrer tous les câbles on les met sur le côté. Bon, si on avait des serres câbles. On pourrait les mettre un peu mieux, mais là, comme on n'en a pas, on pourra faire ça plus tard. Et donc voilà, le PC est monté. On a bien tous les connecteurs en face. On ne peut pas la mettre. Ah, il y a ah ça. Non, Et enfin, un peu Un, peu on, bon. on, un en ah. on va voilà. Les deux. Voilà. Le du capot Et ça, c'est ce qu'on dit. <rire> euh, ah si, exact. Mais ça, on peut le remettre par-dessus, il me semble. Ah. Ouais, je... Non, je encore remis Oui, ça Des connecteurs. Voilà. Ah non, ça Alors, est-ce que je Faire un, un vote pour PC. Voilà. On a dit que c'était une semaine... Oui, parce qu'il n'y a pas cette femelle dans la seconde Tu te qualifies de femelle maintenant Ouais, bah, en fait, en fait un, un PC un c'est PC, forcément femelle, regarde tous ces porcs femelles quoi. Ah, j'avoue, c'est vrai. À partir de là, tous les PC sont femelles, regarde-moi ça, porcs femelles, porcs femelles, porcs femelles, port femelle. Bref, elle est là pour faire brancher des tempêtes, hein, pas jour un live parce que sinon, en changeant, on va avoir la première partie. On ce soir avec le PC. <rire> Et l'avantage aussi, c'est pas en couche. J'ai proposé Jamilia, que... bah, bon. parce que... Si il y a quelque chose qui disparaît dans l'assaut, hein. vous le rajoutez sur Jamilia. Parce que c'est un peu connu au D'accord, ok. Et on tombe. Oui Et donc voilà, on a réussi toutes les vis du PC. Vous pouvez voir que tous les, correct, tous les connecteurs ici correspondent. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à le brancher sur l'écran, souris et le clavier. Et voilà, notre PC est terminé. Tête il Et donc maintenant, il faudra lui donner un nom. Donc on fera un vote sur le site pour savoir quel sera, quel sera le nom du PC. Beaucoup d'idées qu'ils proposent, hein. on fera un vote comme, comme les votes des sur la gaming. En fait, voilà. Il est quelle heure exactement Il est 14 h 05 ah, T'as cours Bon, non, t'as pas cours Je te laisse tout. Écoute, tu t'occupes de tout ranger. Tu coupes euh, le string. Il y a beaucoup de, de... string. Euh, euh, est euh, est vissants, ça. À côté, c'est prêt ou pas